Dans cette vidéo, nous allons discuter du biais de conservatisme qu'on appelle parfois aussi l'effet Semmelweis. Alors le biais de conservatisme, c'est la tendance à rejeter des idées qui viennent heurter des croyances ou des normes établies. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'effet Semmelweis Il faut revenir sur l'histoire de ce médecin qui travaillait sur la fièvre puerpérale. Où, en en l'occurrence, il s'intéressait à pourquoi euh, dans son service, euh, dans l'hôpital dans lequel il travaillait, il y avait autant de... de, de femme qui mourait euh, au moment de l'accouchement. Euh, et en fait, il a réussi à comprendre de fil en aiguille que euh, quand les médecins passaient euh, de, de la séance où euh, ils desséquaient des cadavres et du coup ils se contaminaient les mains avec des bactéries à la salle d'accouchement, bah, ça avait tendance à augmenter significativement, sans se laver les mains, hein, significativement euh, les décès euh, à l'accouchement. En tout cas, pas à l'accouchement, mais euh, suite des complications de, de l'accouchement. Et euh, qu'est-ce qu'il a compris, en fait C'est que des germes se mettaient sur les mains et, euh, et étaient transportés par les médecins depuis la salle de cours où ils disséquaient des cadavres jusqu'à la salle d'accouchement. Sauf que, bah, à l'époque, tout le monde lui a un peu tombé dessus, hein, parce que pour euh, les médecins, c'était des, des Atleman en quelque sorte, comment est-ce qu'il hein, pouvait euh, transporter des germes, des choses sales, ça, ça, ça a heurté les normes établies et euh, ça a mis énormément de temps hein, son, son travail à être reconnu par la communauté scientifique et par les, les médecins. D'ailleurs pour la petite histoire, il a fini dans un asile euh, et il s'est fait euh, tuer, il me semble, battre à mort. Donc comme quoi ça euh, ne paye pas toujours d'aller à l'encontre des normes établies. Et donc dernier exemple, euh, le, Tycho Brahe, hein, qui est euh, un contemporain de Copernic, euh, pour mémoire, il a proposé un modèle géoliocentrique où le Soleil tournait autour de la Terre, euh, même si les autres planètes tournaient autour du Soleil, et, euh, et qui était euh, plus en accord avec le système ptoléméen, la vision ptoléméenne de l'astronomie qui prévalait à l'époque, que ne l'était euh, la, la le modèle proposé par Copernic avec la Terre qui tournait autour du Soleil. Et c'est pour cette raison, hein, pour le, le, on va dire on peut interpréter comme le, le biais de conservatisme qui a fait que le, le modèle de Copernic avait connu quelques difficultés tout de même avant de s'imposer. Et ça, c'est un classique en sciences. Donc là, on a pris des exemples avec Semmelweis et Copernic qui sont de l'ordre de, de l'histoire des sciences. Hein. Euh, mais euh, dans la vie de tous les jours, dans la pratique du quotidien, que ce soit en entreprise, que ce soit dans votre vie euh, personnelle, il est évidemment, euh, ça ne fait aucun doute, que des biais de conservatisme viennent euh, gêner, en fait, et, euh, interférer avec euh, les progrès et la compréhension euh, du, des phénomènes du quotidien et des phénomènes de la vie.